Quelles sont les questions typiques qu'un futur employé demande à un entretien d'embauche Donc, les questions qui, euh, qui reviennent fréquemment en France, sont euh, tout d'abord, quand est-ce que je commencerai à travailler pour vous euh, Est-ce que je vais euh, travailler seul en équipe euh, Je vais bénéficier de... Combien de semaines de congés par an euh, Quels sont les, les avantages sociaux liés à l'entreprise Est-ce que il y a une mutuelle dont je peux bénéficier en tant qu'employé euh, Quoi d'autre euh, Qu'est-ce que vous attendez de moi dans l'entreprise Quelle sera ma mon rôle, quelle sera ma, ma mission